<sharp> All <inhale> right. de retour à Jablin aujourd'hui euh, ça fait faire du bien de naviguer sur son euh, home spot en plus euh, il y a pas mal de vent le vent est euh, sud-ouest super bien orienté pratiquement dans donc euh, ça va être l'occasion de s'amuser un peu euh, je vais sortir pour l'occasion le Locket Foil avec l'aile Freeride. Ça va voler toute la journée. Maintenant je vais tester la voile de Bjorn Dunkerbeck. Alors c'est la voile de Bercy 1995 On va voir ce qu'elle donne sur l'eau en enfin, foil Oh, test De la voile de Carvec du proto euh, du proto de Bercy euh, de Carvec, euh, ça doit correspondre à peu près à une 6.5. Hein. Euh, alors, c'est très bien quand on est dans la plage devant, mais dès que c'est dans les rafales, ça se tient plus du tout. Euh, c'est vraiment trop trop puissant. Le, le creux se déforme. Euh, bof donc euh, c'était un test. c'était c'était pour voir ce que ça donnait Et les voiles sont beaucoup mieux maintenant elles sont beaucoup plus souples ça c'est vraiment une tôle